Je m'appelle Fabien, je suis étudiant de doctorat avec le CIRAD et l'université de Nancy. Je suis au Costa Rica depuis environ un an et demi et je travaille sur la productivité primaire nette du, des systèmes agrovertiers à base de caféiers. Et uh, ma relation avec Ecosfix, c'est uh, tout un travail que je fais sur uh, l'étude de la productivité uh, des racines, des racines fines. Et on a installé ici des rhizotrons et des mini-rhizotrons de manière à observer la croissance et. Uh, surtout la durée de vie des ces euh, de racines. chaque piste a deux réserves, l'un exposé au nord et l'autre au sud. Ils ont été installés avec Christophe un an et deux mois avant. Les premières routes ont apporté uh, 10 mois avant, donc nous avons maintenant environ 10 mois de mesurer et de moniteur. Le moniteur est fait Every uh, 15 days, uh, Alejandra, la, uh, the, uh, the daughter of uh, Alvaro, is uh, doing the, the great job of uh, drawing the root. So you can see. I don't know if I need to, uh, to explain this. Uh, we have here a, a plastic paper, transparent. We put it uh, against the window, and uh, every two weeks. Nous dessinons avec une différente les roots qui ont Et c'est tout. Nous sommes ici euh, donc à peu près à 1800 mètres d'altitude, au bord de la fosse euh, qui est située en forêt. Euh, donc en ce moment, ils sont en train de creuser une, une fosse de 2 mètres par 1,20 m à peu près sur 1,50 m de profondeur. Le travail est difficile puisqu'il euh, y a des grosses pierres. Donc ça, c'est parmi les, les plus petites. Hein. Donc les caractéristiques de, de, cette, de cette fosse, c'est un, un sol très noir, donc euh, très chargé en matière organique, euh, des racines euh, essentiellement sur les, euh, sur les 20 premiers centimètres. Après, plus en profondeur, un sol très dur, très dense, euh, très argileux, euh, comme ça, qui se, qui se sépare très peu, avec très peu de racines, très peu colonisé par les racines. Voilà, donc comment on sépare euh, les racines du sol donc premièrement, euh, on met euh, une pelletée dans, cette, euh, dans ce tamis qu'on secoue et euh, on secoue un petit peu et ensuite on regarde si euh, se sont déposés un peu de, de racines euh, à ce, ce niveau-là. Et visuellement aussi, c'est un, un premier tri. Une fois que, une fois que ce premier tri a été fait, on met les agrégats qui sont restés sur la table avec Ivan et euh, on écrase... Chacun des agrégats, de manière à regarder si, euh, s'il si, euh, contient des racines.